Reverré, c'est la traduction italienne du mot chaîne, mais c'est aussi une collection de parquets contre-collés en chaîne extrêmement stable et apte pour tous vos projets neufs ou de rénovation. Un parquet semi-massif est composé de différentes couches. Les sols dans la collection Reverré ont trois couches. Une couche d'usure de 3 mm d'épaisseur en chaîne collée sur un support en peuplier. Afin de garantir la meilleure stabilité possible, le parquet est prévu d'un équilibreur supplémentaire. Le support a une épaisseur totale de 11 mm. Le parquet reverré est une option économique. À part d'une couche d'usure de 3 mm, donc 1 mm moins épais que celle des parquets semi-massifs standards en 15 mm, il n'y a pas de différence technique entre les sols reverrés et les sols contrecollés standards. Les parquets rovérés existent en différentes finitions et sélections. Ce rovéré invisible, par exemple, est un seul dans la sélection pure, ce qui signifie que le bois qui a été utilisé pour la couche supérieure est quasiment libre de faute. Vous y retrouverez occasionnellement un petit nœud et les belles variations de couleurs donneront un aspect 100% naturel à votre parquet. Toutes les planches sont prévues d'un chanfrein aux côtés latéraux. Il est utile et pratique pour que la poussière ne rentre pas entre les planches. Comme il n'y a pas de chanfrein aux entêtes des planches, ils se suivent parfaitement. L'entretien du parquet reviré est très simple. Directement après la pose, vous protégez votre parquet avec notre huile d'entretien ou avec le conditionneur. Aspirez souvent, mais limitez le nettoyage humide et utilisez toujours des produits adaptés. Avez-vous encore des questions Un de nos revendeurs vous renseignera avec plaisir.